Je suis ici au nom du Parlement hellénique, et au nom du peuple grec pour dire non à l'austérité, non aux politiques des mémorandats et pour faire appel à l'alliance contre l'austérité, à une alliance de solidarité, une alliance qui défendra la société, la démocratie, l'Europe sociale et démocratique, l'Europe de la prospérité de ses peuples et de ses sociétés, non pas l'Europe des extorsions, du totalitarisme, des banques et des technocrates. La Grèce mène une lutte de démocratie, une lutte pour rétablir la une paix sociale, une lutte contre la crise humanitaire qu'ont apporter les politiques d'austérité. Et la Grèce, le peuple grec, ont besoin de la solidarité des peuples et des mouvements sociaux de toute l'Europe. Nous avons besoin d'une euh, démonstration de cette euh, solidarité qui existe de cette solidarité qui s'avère au jour le jour, de cette solidarité qui est beaucoup plus forte que les extorsions gouvernementaux que la Grèce a subies pendant longtemps.